Voilà. Donc la première fonction, c'était celle-ci. Donc je ne vais pas faire les calculs détaillés, je vais juste mettre les résultats pour vous montrer comment est-ce qu'on fait l'interprétation de ces résultats. Donc, comment est-ce qu'on trace le graphe à partir de ces résultats. Donc, première chose, vous avez demandé de calculer les zéros. Et puis cette fonction-là n'a pas de zéro. 3 divisé par x moins 1, ça ne peut jamais être égal à 0. 3, on divise par un nombre, il reste toujours quelque chose. Si on divise par un grand nombre, il ne reste pas grand-chose, mais il reste toujours quelque chose. Donc il ne peut pas y avoir de zéro. Et le domaine de définition, pour pouvoir calculer les asymptotes verticales, c'est R sauf 1. Donc on peut calculer f de x pour toutes les valeurs de x sauf 1, puisque dans ce cas-là, on a une division par 0. Et ensuite, donc on peut et eh bien calculer les différentes asymptotes, donc calculer les limites pour trouver les différentes asymptotes, donc pour trouver l'asymptote horizontale, on fait la limite en plus l'infini en moins l'infini, et on trouve en plus l'infini que c'est 0+, plus, et en moins l'infini que c'est 0-. Moins. Donc, on a une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Et puis ici, on a gratuitement, sans rien faire d'autre, la position de la courbe par rapport à son asymptote. C'est le seul cas où on n'a pas besoin de faire d'autres calculs. Euh, puisque ici, la limite, c'est 0+, plus, plus donc positif. Donc ici, ça veut dire que f de x est plus grand que 0, en plus l'infini. Et donc f de x se trouve au-dessus de son asymptote horizontal d'équation y égale 0. Puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est positive, et puis donc que l'asymptote oblique a pour équation y égale 0, bah on sait que f sera au-dessus de son asymptote, forcément. Et puis là, puisque f de x tend vers, ou plutôt la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est 0 ou moins, donc quelque chose de négatif, ça veut dire que f de x se trouve en dessous de l'asymptote horizontale. Et puis pour trouver l'asymptote verticale, on calcule la limite en 1 moins et en 1 Et on trouve ici euh, en 1 moins l'infini et en 1 plus l'infini. donc une asymptote verticale d'équation x égale 1. Donc ça c'est la, la partie euh, calculatoire. Et puis maintenant, il s'agit d'interpréter ces résultats afin de tracer un croquis de la fonction f. Alors, première chose, l'asymptote horizontale, ici, y égale 0, c'est l'axe des abscisses. Et l'asymptote verticale, x égale 1, c'est cette droite-là, qui n'est pas du tout droite, voilà. Puis à partir de ça, bah, on regarde les différents résultats. <coughs> Donc, en moins l'infini, je peux prendre dans l'ordre, en plus l'infini, f de x tend vers 0, elle se trouve au-dessus de la l'asymptote. Ça veut dire qu'en plus l'infini, par là, là, loin, loin, loin, par là-bas, on peut le mettre ici comme ça, la fonction, elle se rapproche de 0, elle reste au-dessus. Et en moins l'infini, la fonction, elle se rapproche de 0, tout en restant en dessous. assez simple en fait. Et puis ensuite ces deux limites là donc pour l'asymptote verticale, en 1- c'est à dire pour les valeurs plus petites que 1 la fonction elle va vers moins l'infini donc par là en bas et en 1+, elle va vers plus l'infini donc par là en haut. Donc quand elle se rapproche de 1 et plus grande que 1 elle part vers le haut donc vers plus l'infini et quand elle se rapproche de 1 se rapproche de 1 est plus petit que 1, la fonction elle part vers le bas, donc vers moins l'infini. Et puis après, il bah, faut tracer ce qu'il y a entre les deux. Non. Comme ça Non. On prend quelques valeurs. Donc euh, on peut faire euh, le calcul pour quelques valeurs. Par exemple, moi j'ai déjà fait là, f de 2 c'est égal à 3 f 3 c'est égal à 1,5 donc on sait qu'elle passe par là f23 c'est 1,5 donc par là d'accord, ce qui permet de tracer un petit peu plus précisément la courbe on sait qu'elle va passer comme ça par ici et après elle va vers 0 On peut faire la même chose de l'autre côté. En fait, la courbe, elle est symétrique. Euh, on a f de 0 qui est égal à moins 3. Et f de moins 1 qui est égal à moins 1,5. Donc 0 moins 3. Et là, 1,5. Et puis, on essaye de relier tout ça à peu près proprement. Ah, bah c'est le En y a un chose, le Celui-là C'est Oui deux. Ça, c'est. 1. Hein puis là aussi, c'est un comme ça. Normalement, ouais ça donne à peu près ça Donc, qui passe comme ça par ces points là et qui vient se rapprocher de zéro Donc ça c'était le plus simple des trois. Donc, comme euh, vous n'aurez pas le droit à la calculatrice à l'inter, si vous avez besoin, je donnerai des valeurs pour la fonction ou alors je vous donnerai des fonctions où les valeurs qui sont assez simples à calculer. L'un ou l'autre. Alors je passe au suivant. Le C. f de x y. et on s'aperçoit que on peut factoriser le dénominateur mais pas le numérateur puisque ici le discriminant est négatif donc ça a plusieurs conséquences on ne peut pas le factoriser il n'y a pas de zéro. Puisque pour qu'il y ait des zéros, il faudrait que le numérateur, le numérateur s'annule ici. Donc pas de zéro. Un domaine de définition qui est R sauf 1 et 2. Voilà. Et puis donc, on peut calculer ici la limite en plus l'infini. La limite en moins l'infini, on trouve 1. Donc une asymptote horizontale, l'équation y égale 1. Et pour trouver la position de F par rapport à son asymptote horizontale, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on garde toujours cette idée qu'on fait la différence entre les deux. Donc c'est la même chose, c'est similaire ici euh, à ce qu'on a fait pour les asymptotes obliques. On a vu ça avant les vacances. On fait la différence entre F et l'équation de l'asymptote horizontale. Euh, Puisqu'on sait déjà que c'est une asymptote horizontale. On sait en tout cas que la limite, ça va être 0. Donc ça, ça veut dire que f est tout proche de cette fonction ici, y égale 1. Et puis ce qui va nous intéresser, c'est est-ce que c'est 0 plus ou 0 moins, pour savoir si f se trouve au-dessus ou en dessous de cette droite. Donc cette droite horizontale. Et puis ça fait... Euh, ça nous amène à des calculs un peu fastidieux, mais pas extrêmement compliqué. Alors, on ça un peu plus proprement. Voilà. Mise au même dénominateur pour pouvoir n'avoir qu'une fraction pour pouvoir calculer la limite. Donc ici, on peut multiplier ça par x moins 3 x plus 2 sur... carré moins 3x plus 2 pour mettre au même dénominateur ce qui fait qu'on peut écrire ici x carré moins 2x plus 3 moins x moins 3x plus 2 le tout sur x moins 3x plus 2 On peut simplifier, on a x, c'est fini, oui, x carré moins x carré, moins 2x plus 3x qui donne x, et 3 moins 2 qui donne 1, donc ça donne x plus 1, moins 3x plus 2, et division de deux polynômes, ici on s'intéresse seulement au terme avec le degré le plus élevé c'est donc égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x carré, x sur x carré c'est égal à 1 sur x, et donc en plus l'infini, ça tend vers 0 plus. Donc f au-dessus, de l'asymptote horizontale en plus l'infini. Et le calcul en moins l'infini, c'est le même. comme résultat 0 moins et donc f est en dessous de la asymptote horizontale en moins l'infini. C'est ici toujours la même idée que on soustrait deux choses. Le résultat ici en moins l'infini en plus l'infini est proche de 0. Donc les deux choses sont proches l'une de l'autre. Et si le résultat est positif, ça veut dire que la première chose est plus grande que la deuxième. Si le résultat est négatif, ça veut dire que la première chose est plus petite que la deuxième. Est, tout est basé sur ce, cette observation. pour les asymptotes verticales et on calcule la limite en à gauche de 1, à droite de 1 la limite à gauche de 2, à droite de 2 puisque c'est les deux points qui sont exclus du domaine de définition et donc je vous mets juste les réponses voilà ce qu'on a donc moins l'infini donc on a une asymptote verticale, l'équation x égale 1, et une asymptote verticale, l'équation x égale 2. Et donc après, on prend tous ces résultats les uns après les autres, et on essaye de tracer la courbe. Alors, qu'est-ce qu'on a L'asymptote horizontale et les deux asymptotes verticales. Donc, je vais changer d'échelle ici, j'ai pris un petit carré pour une unité. Et puis l'interprétation des différents résultats, donc en moins l'infini. La courbe tend vers, 0, euh, vers 1, pardon, mais se trouve en dessous de 1, donc quelque chose comme ça. Et en plus, l'infini, ça tend aussi vers 1, mais c'est au-dessus. Et puis, à gauche de 1, la courbe tend vers plus l'infini, à droite de 1, vers moins l'infini. À gauche de 2 vers moins l'infini, à droite de 2 vers plus l'infini. Je vais faire ça un peu plus proprement après. Donc ça, c'est déjà pour avoir une idée où est-ce que va être la courbe. Donc sans prendre de valeur il euh, n'y a pas de zéro, ça veut dire que la courbe elle coupe jamais ici l'axe des, des abscisses et puis elle est là et elle doit venir là donc elle va faire un truc comme ça comment exactement on peut regarder un peu plus précisément Mais ça veut dire qu'elle va faire quelque chose comme ça ici entre les deux elle va jamais couper l'axe des x non plus donc ça veut dire qu'elle monte jusqu'à quelque part et puis elle va redescendre. On ne sait pas trop où. Et puis là, pareil, elle ne va jamais couper l'axe des x, donc on peut penser qu'elle va aller ici. Euh, oui, c'est pas ça que je voulais faire. Là là. Hum. Je n'ai jamais utilisé ça, voilà. Quelque chose comme ça. Alors on peut faire mieux, on prend quelques valeurs. Voilà. Pour être un peu plus précis, alors moi j'ai calculé quoi J'ai calculé f de 0, qui est égal à 1,5. Donc ce point-là. J'ai calculé f de moins 1, qui est égal à 1. Donc en fait, c'est le point où elle va venir. la courbe elle va venir couper ici, son asymptote. La courbe elle ne coupe jamais les asymptotes verticales. Par contre, les asymptotes horizontales, puisque c'est le comportement de la fonction en plus l'infini et en moins l'infini, entre les deux, elle peut bien venir couper son asymptote euh, horizontale. Et donc, si on trace ça de manière un peu plus précise, ça veut dire qu'on a quelque chose comme ça. Et puis elle vient ici, en dessous. Il faudrait probablement prendre une valeur encore. Elle redescend pour remonter, se rapprocher de, l des, de, de son asymptote. Je vais essayer de faire ça un peu plus proprement. Voilà. Ensuite... Moi ah bon, j'aimerais bien savoir jusqu'où ça monte là entre les deux. Donc j'ai calculé F de, du point qui est au milieu ici, donc euh, 1,5. j'ai vu que c'était à peu près égal à moins 9. Donc en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 9, 10. Donc elle passe par là, la courbe elle est très très basse. Les axes Donc on peut faire quelque chose comme ça d'accord c'est moins 9 c'est un peu étroit hein. et puis après j'ai pris euh, j'ai pris une valeur f de 4 1 2 3 4 pour savoir où je suis à peu près et f de 4 c'est à peu près égal à 3 passe par là ce qui veut dire que on a un peu quelque chose comme ça donc on place les différentes limites qu'on connaît et puis après on prend deux trois points pas trop mal choisis pour essayer de tracer de manière un peu plus précise. Donc le but de l'exercice, ce n'est pas tant de tracer une courbe, mais plutôt d'être capable d'interpréter des résultats. Donc, euh, tracer des courbes comme ça, il y a des très bons logiciels qui le font. Donc, ce n'est pas ça l'intérêt principal, principal de la chose. L'intérêt principal de la chose, c'est qu'on arrive à des résultats et puis comment est-ce qu'on les interprète ensuite À quoi ça correspond, ces résultats qu'on a trouvés Et le fait de tracer un graphique, c'est une manière d'interpréter les résultats qu'on a trouvés. Donc, cette interprétation de résultats, c'est pas spécifique aux maths, hein, c'est dans de nombreuses branches Pareil. Voilà, le E. Donc là, on a une fonction. Je ne sais plus si vous avez donné ce c'est pas grave je le fais A, B, C et F ah. Ah, je vais faire le E est intéressant. le F il ressemble aux autres euh, donc dans le, dans le E on a une asymptote oblique facile on a une asymptote oblique ici, puisqu'on a x carré sur x, donc on a ici le numérateur qui est 1 plus que le degré du dénominateur. C'est un signe, avec ces fonctions rationnelles là, euh, c'est une indication que ben, on va sûrement avoir une asymptote oblique. Alors on n'a pas de zéro, puisque ici le discriminant est négatif. Le domaine de définition, c'est R sauf 2. Et puis, on s'aperçoit qu'on a une asymptote oblique. En tout cas, parce qu'on n'a pas d'asymptote euh, horizontale. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré sur x, qui est égale à x. C'est donc plus l'infini. Et la limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est égal à moins l'infini. Donc il n'y a pas d'asymptote ici, horizontale. Donc, on ne garde que les termes avec le degré le plus élevé. En fait, ça on peut déjà le savoir, puisque on a le degré du numérateur, qui est 1 de plus que le degré du dénominateur, et donc on a une asymptote oblique. Et pour trouver l'équation de l'asymptote oblique, on divise numérateur par dénominateur. Pour trouver ici, je ne fais pas toute la division, un reste de 4. Et ici, un résultat de la division qui est x plus 1. Et de ça, on peut écrire que... Donc l'interprétation de ces résultats, c'est x carré moins x plus 1 égale x-2 fois x plus 1 plus 4. Et de ça, on peut faire ressortir la fonction f en divisant le tout par x moins 2. on peut faire ressortir f et calculer la limite en plus l'infini de f de x moins ici x plus 1 qui est en fait l'équation de l'asymptote oblique et cette limite elle est égale à la limite de ce terme là 4 sur x moins 2 ça donne donc 0, plus. Et en moins l'infini, c'est le même calcul. Et on trouve 0, moins. Ce qui veut dire que f ici est au-dessus de son asymptote oblique en plus l'infini. Et là c'est négatif, donc F est en dessous. moins l'infini. Donc c'est des révisions. Et puis pour l'asymptote verticale, Calcul à l'aide de ce terme-là. Rappel, pourquoi est-ce qu'on fait f moins x plus 1 Donc, en utilisant le résultat de la division, on arrive à exprimer f de x sous cette forme-là, x plus 1 plus 4 sur x moins 2. Et ça, ça nous fait apparaître l'équation de l'asymptote oblique. Et on calcule ensuite la limite de f moins son asymptote oblique, dans l'idée que, quand on soustrait deux choses, si elles sont proches l'une de l'autre, le résultat est proche de 0. Donc ça, ça nous donne une limite qui est égale à 0, qui nous montre que f est proche de x plus 1, donc que, x plus 1 est bien une, enfin, que y égale x plus 1 est bien une asymptote oblique pour la courbe, pour la fonction. Bah parce que f de x qui est égal à ça, si on fait f de x moins x plus 1, il ne nous reste plus que ça. Donc la limite de f de x moins x plus 1, c'est la limite de 4 sur x moins 2 en plus l'infini. et Ça fait donc 4 sur quelque chose de très grand, positif, donc ça donne 0 plus. Et l'autre, bah c'est la même chose, ça fait 4 sur quelque chose de très grand mais négatif, donc ça donne 0 moins. Plutôt quelque chose de très petit, très grand en valeur absolue. Et puis la limite en 2 moins et 2 plus... Il nous fait apparaître ici une asymptote verticale d'équation x égale 2 et interprétation de ces résultats là Oui vous calculez pas la position de de calculer la position de la courbe à gauche ou à droite. On a la courbe. Est pas nécessaire. Alors, on a ici donc une asymptote verticale, l'équation x égale 2. Je vais prendre un petit carré par unité. Et puis, on a l'asymptote oblique donc qui passe par le point 0,1 et puis par le point 2. Donc voilà la symptôme. Ça c'est x égal 2. Et on sait, donc d'après ce qu'on a trouvé, que en moins l'infini f vient se rapprocher de cette asymptote oblique, mais se trouve en dessous de l'asymptote. La et en plus l'infini, f vient de se rapprocher de l'asymptote, la mais au-dessus de l'asymptote. La et en 2 moins la courbe vers moins l'infini, et en 2 plus la courbe vers plus l'infini. puis après on peut prendre quand même euh, quelques points bien choisis au moins 2, moi j'ai choisi 0 dérivée, f de 0 qui est égal à moins 1 et f de 4 qui est égal à à peu près égal à 6,5. Et donc à l'aide de ces deux points là, alors f de 0... C moins 1, donc on sait qu'elle passe par là, la courbe. Après, on peut la tracer de manière un petit peu plus précise. Et puis là, F de quatre. 4 ça fait 6,5, 3, 6,5 c'est là, donc ça donne quelque chose comme ça.